Uno, due, tre, parlo quattro, parlo cinque, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Buongiorno, ricordo. Ciao! Pa francese o pali allora, italiano? Allora, je parle bien le français. Bonjour. Buongiorno. Bonjour. Hello. Hello, good morning, good morning. Allora, pa francese o ah, parli italiano? E parliamo spagnolo. Ah, eh. puoi parlare spagnolo. Yeah. <laughs> Buongiorno a tutti. Benvenuti a Torino, benvenuti in Piemonte. C'è un po' bizarre de parler ici a Torino en français. Moi, je ne suis pas français, je suis belge. Je parle un peu d'italien, beaucoup d'anglais. J'espère que ça ne va pas gêner euh, notre travail ensemble. Le coach doit-il créer de l'incertitude comme un espace de liberté En fait, l'incertitude, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On essaye de trouver et de capter et de toucher ces, ces zones d'incertitude. Et pour ça, parfois, un coach doit être impitoyable. Le changement n'est pas vu comme un objectif, mais un effet de notre processus de recherche et d'exploration. L'incertitude fait peur, mais en fait, c'est la certitude qui fait peur. Donc j'espère qu'ensemble, on va continuer ce voyage d'espoir avec l'incertitude. On se retrouve le 6 juin et je compte sur toi Laura, je te vois à Paris le 6 juin. Merci. Ciao.